De cette vidéo est de vous parler de la base SciFinder. SciFinder, de quoi s'agit-il C'est une base de données qui recense tous les articles écrits en chimie organique, en chimie inorganique, en chimie des matériaux, en chimie appliquée, bref, tous les domaines de la recherche chimique. Elle est éditée par l'American Chemical Society, qui est la principale société savante en termes de chimie. Tous les articles que vous trouverez dans cette base sont fiables, ont été écrits par des chercheurs, ont été revus par des chercheurs. Bref, vous pouvez utiliser les éléments que vous trouverez là, dans votre bibliographie et votre enseignant ne pourra pas la critiquer. Bref, self est une ressource utile. Utile mais chère. Si vous tapez self sur Google, vous trouverez la page de publicité et rien de plus. Donc, l'université de Sorbonne a acheté pour vous les droits d'accès par le biais de sa bibliothèque. Donc, en tapant Sorbonne Université, vous allez devoir entrer sur le site de la bibliothèque. Formation, bibliothèque de Sorbonne Université. Et consulter les ressources en ligne. Voilà. Voilà. Les ressources, oui. SciFinder commence par un S et je me connecte. SciFinder est une base de données très complète pour la chimie et la chimie appliquée. Alors, n'oubliez pas que vous aurez à vous créer un compte avec votre adresse professionnelle, votre adresse étudiant et le mot de passe qui y est associé habituellement. Une fois que vous avez fait cela, vous rentrez sur une interface qui globalement ressemble à une interface à la Google. Vous avez une case et vous pouvez, le plus simple, écrire une expression. Si vous écrivez une expression, cela correspondra à faire une recherche par référence. C'est la recherche que nous, bibliothécaires, pouvons effectuer. Nous ne sommes pas des chimistes, nous sommes des bibliothécaires. Il existe deux autres types de recherches, par substance et par réaction. Ces deux recherches font l'objet d'une vidéo de votre enseignant. Je n'y reviens donc pas, et je reste par une recherche par mot. Et je vais choisir une recherche sur les nuages interstellaires. Interstellar Clouds. Ah oui, la recherche scientifique se fait en anglais ou en chinois. En chinois, c'est environ 20% des publications scientifiques à travers le monde. Soit donc vous maîtrisez le chinois, soit donc vous maîtrisez l'anglais. Pour l'instant, je vous conseille l'anglais. Interstellar Clouds, qui me donne donc deux lignes de résultats plus. Ah oui En fait, on n'accède pas directement aux résultats. SciFinder vous demande quel est le niveau de précision que vous voulez voir affiché. Est-ce que vous souhaitez trouver tous les résultats de votre recherche en utilisant les mots tels que vous les avez saisis Ici, Interstellar Clouds, mais si vous aviez fait une faute d'orthographe, SciFinder aurait cherché comme tel avec votre faute d'orthographe. Ou alors, en ayant 5 fois plus de résultats, on passe de 3300 à 11500, vous pouvez faire une recherche par concept. Concept, c'est un peu plus compliqué. On part du point de vue que la plupart des articles parvenant de nuages interstellaires auront Interstellar Clouds dans leur titre. Mais pas tous. Certains articles, je ne sais pas, vous parler des nids d'étoiles, Star, Nest. Et pourtant, leur vrai sujet, ce sont les nuages interstellaires. Donc comment rassembler tous ces articles Eh bien, Siphender a créé une indexation, une suite, un dictionnaire de mots-clés qu'il affecte à chaque article. Ainsi, même si vous avez un article qui n'a pas Interstellar Clouds, dans le titre. Si vous cherchez par concept, et eh bien vous pourrez le ramener dans votre liste de résultats. Pour l'instant, vous avez As avec 3300 résultats. Largement suffisant, plus que vous pouvez en digérer pour l'instant. On utilise concept uniquement si As ne ramène pas assez de résultats. Hop. Alors qu'avons-nous Un article de 2020, 2020, 2020, 2019, 2020, 2019. Oui, le mode de classement par défaut, c'est que les articles les plus récents sont au-dessus. Intérêt pour vous, c'est que vous pouvez savoir que euh, un sujet est toujours d'actualité. Des avantages pour vous, comment savoir si cet article est intéressant Il n'a pas été cité par d'autres bibliographies, il n'est pas validé sa seule existence et d'avoir été publié, c'est tout. Est-ce qu'il y aurait donc une autre façon de pouvoir classer les résultats mmh. ouais. ouais. Parlons anglais. Sort by veut dire classé par. Il suffit de changer... Les résultats. Changer l'ordre des résultats. Et passer à « citing references ».« Citing references », c'est le nombre de fois où un article a cité l'article qui vous intéresse dans sa bibliographie. Plus un article a été cité dans une bibliographie, plus on estime que cet article est populaire. On y va Et là, le premier résultat n'est plus un article de 2020, mais un article de 96. 96, c'est un petit peu ancien, mais pourquoi est-il tout en haut C'est parce que simplement, il a été cité ah ah ah, 1273 fois. 1273 fois depuis 1996, c'est un chiffre qui est tout à fait correct. Tout à fait correct, mais... J'ai un doute. Peut-être qu'il a été cité 1273 fois entre 1996 et 2005, et que depuis, ce type de démonstration n'intéresse plus personne. Comment être sûr que l'article est toujours d'actualité Vérifions. Ce lien, ce chiffre, 1273, est cliquable. et me renvoie vers les... 1273, 16 en fait, articles qui l'ont cité. Et là, cette fois-ci, je vais demander à classer par non plus accession number, mais publication year. Et je regarde. Mon article de 96 a été cité en 2020, 2020, 2020, 2020, 2020. Ok. Il est objectivement toujours d'actualité. Donc, je peux lui faire confiance. Il y a une autre façon de pouvoir euh, voir si on peut faire une recherche rapide et trouver la perle rare. Pour cela, il faut revenir à ma feuille précédente de résultats. Comment fait-on pour revenir en arrière ha, ha, ha. Grâce au chemin de fer. Quels que soient les choix que vous ferez, ce chemin de fer garde la trace de tous les cheminements, choix, orientations, embranchements que vous avez suivis. Il suffit donc de cliquer sur l'embranchement précédent et on revient à ces résultats. 3375 toujours, et la vraie question, comment choisir l'article qui fait notoriété ben En fait, euh, Soit on a un don, et on le trouve. Soit on lit les 3375 résultats. Soit on se dit, et si je cherchais ce qu'on appelle des « reviews ». Un peu de vocabulaire. La majorité des articles qui se trouvent dans une base scientifique sont des articles expérimentaux. C'est-à-dire qu'un chercheur, une équipe, décide de faire le point sur un procédé, un dispositif, une expérience unique. Il va la décrire à travers une introduction, à travers une méthodologie, à travers des résultats. Il va discuter ses résultats et vous aurez la main sur un éventail de résultats, sur un point précis de la science. OK, c'est bien. Mais vous pouvez être plus intéressé par un état de l'art, par vous dire finalement, qu'est-ce qui s'est écrit sur les nuages interstellaires depuis 1992 jusqu'à 2020. Il existe donc une famille d'articles qui, au lieu de faire, au lieu de découvrir de la nouvelle science, a pour but de rassembler, de tout lire ce qui est paru sur un point, de le malaxer, d'en tirer des conclusions et le contenu de l'article de review, c'est d'exprimer toutes ses conclusions. Gain de temps, gain d'efficacité. Pour vous, c'est comme si vous aviez lu en une seule review l'équivalent de 200, 300 ou 400 articles. Voilà pourquoi les reviews sont si populaires et qu'on en trouve tellement dans les bibliographies d'articles scientifiques. OK. Sort by Review Non, pas là. Mm -hmm. Ah, refine, affiner. Type de document Effectivement. Je vois review. J'avais 3375 articles. Et si j'affine, j'ai... 361 reviews. Et justement, la plus citée est toujours mon article de 96. Donc ce n'était pas pour rien qu'il était en haut de ma liste quand je faisais Citing the References comme type de classement. Ok, donc c'est une review, cet article, potentiellement je le mettrai dans ma bibliographie. Oui mais enfin, j'ai quand même encore à lire tout ce qui s'est passé entre 96 et 2020. Ça prend du temps. Est-ce que par hasard, il n'existerait pas des reviews plus récentes que celles de 96 OK, bien sûr. Sort by. Et cette fois-ci, je vais demander à classer mon stock de 361 reviews, non pas par le nombre de références, mais par date de publication. Et là, j'obtiens des reviews récentes. Ma review de 2020 a été citée trois fois. La précédente, deux fois. Les suivantes, zéro fois. Celle-là, qui date de 2016, Interstellar Fuller and Compounds and Diffuse Interstellar Bands, a déjà été citée neuf fois. Voilà. Donc, avec le même système, avec le même classement, vous allez obtenir un gain de temps et un gain de lecture. La review est une source secondaire, ce n'est pas une source expérimentale primaire. Et si après, elle vous décrit l'article Toto paru en 1977 comme étant le merveilleux article, celui que vous devez absolument lire, il faudra bien sûr que vous alliez directement sur l'article de 1977 pour pouvoir voir ce qui était présenté là. Ok, j'ai identifié les articles. C'est bien. Si vous étiez bibliothécaire, vous seriez totalement heureux. Mais vous êtes chimiste. Et finalement, vous vous demandez, mais... Ok, moi maintenant, je voudrais accéder au texte intégral. Hein. Je voudrais réellement lire l'article. C'est ça qui m'intéresse. Mm -hmm. On va revenir à « citing References » pour avoir ce vieil article de 1996. Comment fait-on pour accéder au texte intégral à partir d'une base de données C'est une vraie question. Parce qu'en fait, les bases de données, et ça, il faut en être bien persuadé n'ont pas pour fonction de donner accès au texte intégral. Elles vous disent simplement cette idée, cet article existe. Et c'est tout. Heureusement, les bibliothèques sont là. Pour vous. En gros, on a créé un petit bouton qui permet de faire le lien entre ce qu'on a acheté et ce que vous pourrez consulter vous. Ce lien n'est pas très explicite. Dans certaines bases, il s'appelle Context Sensitive Links. OK, c'est pas très parlant. Ici, il va s'appeler simplement Other Sources. Je clique dessus. On voit qu'il y a un pop-up qui cherche à s'afficher. Je vais l'autoriser à s'afficher. Autoriser les pop-up pour SoundFounder. Et là, voilà la bibliothèque arrive. One moment, please. Ouais. Sorbonne Université. À acheter les annual reviews et donc si vous avez sur go vous allez accéder au texte intégral soit en html soit en pdf soit les deux et là votre recherche est terminée merci